Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous une vidéo sur le don des langues et sur la vie de l'Esprit. Plus spécifiquement sur l'effusion des langues qui se produit lors de l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte sur l'ensemble des disciples réunis dans la chambre haute. Avant d'aller plus loin, je, je voudrais partager avec vous le fait que si le Seigneur m'a mis à cœur ce thème de vidéo, c'est pour partager avec vous une clé importante concernant le baptême de feu, et je, je partagerai cette clé en fin de vidéo, mais aussi pour voir avec vous certains aspects, euh, certaines variations dans les langues que nous retrouvons dans l'écriture, dans la vie des croyants, et dans notre vie à nous aujourd'hui. C'est donc des clés pratiques que je vais partager avec vous, et je pense qu'il est important de bien comprendre l'enjeu de tout ça. Nous sommes dans un temps de tri, comme je le répète souvent, et toute concession avec la vie de l'esprit va nous coûter de plus en plus cher. Les langues sont un point de division majeur dans le corps de Christ, alors que c'est une aberration. C'est une aberration parce que nous, nous nous privons par motif religieux, par motif légaliste, par folie, nous nous privons de la plénitude de ce que Christ nous a acquis. Le Saint-Esprit est celui qui accomplit la promesse de Jésus d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est la présence de Christ avec nous tous les jours. Quelle folie de s'en priver quelle folie de passer à côté de ça et de choisir de plaire à la chair, de marcher à la façon de Cain qui a persécuté Abel. Abel qui était spirituel, Cain qui était charnel et religieux. Et ce, ce, cette typologie biblique parle encore aujourd'hui. Et le tri qui va avoir lieu va séparer les religieux de ceux qui sont conduits par l'esprit. Et cette vidéo est euh, une pierre parmi d'autres, pour interpeller ceux qui ont des oreilles pour entendre afin de plonger dans la vie de l'esprit. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, j'aimerais partager avec vous plusieurs aspects. Premièrement, la Pentecôte, où il est question des langues de feu. Le, le fait que l'on parle de langue de feu nous indique une chose importante, c'est l'effet de ces langues sur les croyants. L'effet pratique, trois choses. Premièrement, le, ce feu, ces langues de feu, vont activer en nous le, les signes d'une bonne santé spirituelle. Premièrement, la soif. Deuxièmement, la faim. Et troisièmement, le, la force pour le témoignage. Quand je parle de faim et de soif, je parle de faim et de soif, de proximité, de mieux connaître le Seigneur. On se lève le matin, on a faim, on veut prendre un petit déjeuner. L'homme spirituel, lorsqu'il se lève le matin, a besoin d'être en contact avec le Seigneur, a besoin d'être rempli de l'Esprit du Seigneur, d'être dynamisé intérieurement. Et cette dynamique vient avec le feu de l'Esprit. Le Saint-Esprit demeure en nous lors de notre nouvelle naissance, c'est notre salut, mais le feu vient sur nous pour dynamiser notre vie spirituelle dans le but d'avoir un témoignage puissant. Et si l'Église en est là aujourd'hui, c'est parce que nous avons témoigné à la manière des hommes, mais l'apôtre Paul nous dit que son témoignage ne reposait pas sur des discours de sagesse humaine, mais c'était une démonstration d'esprit et de puissance si nous voulons voir les choses changer dans ce pays et dans le monde, eh bien, nous devons rentrer dans la vie de l'esprit pour apporter une démonstration d'esprit et de puissance, la puissance venant de notre relation, de la profondeur de notre intimité avec le Seigneur. J'aimerais partager avec vous plusieurs aspects sur les langues. Il y a donc les langues à la Pentecôte, il y a le don des langues et il y a la langue d'édification personnelle, et pour terminer, les soupirs inexprimables, dont l'apôtre Paul nous parle dans le livre des Romains, au chapitre 8. Les soupirs inexprimables rentrent dans la catégorie des langues. J'aimerais commencer par rappeler que Bab le, le, la Pentecôte, c'est Babel inversé. À Babel, une seule langue a été séparée, puis éparpillée aux quatre coins du globe. La Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui rassemble toutes les langues et les déverse dans leur diversité, dans un seul corps, qui est le corps de Christ. C'est donc important de saisir le... Le, le, le signe prophétique des langues, ce qui augmente, le lorsqu'on comprend ça, euh, la compréhension d'à quel point ce serait fou de se priver de cette réalité spirituelle, parce que le Seigneur nous l'a donné. C'est pas comme si nous devions chercher à acquérir certaines choses, il nous a tout donné. C'est nous qui laissons de côté des choses euh, de grande valeur. Cette, cette effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte vient dynamiser notre vie spirituelle, comme je l'ai expliqué au, au début de cette vidéo. Et j'aimerais maintenant euh, aborder le point du don des langues dans 1 Corinthiens 14, où l'apôtre Paul compare le don des langues et le don de prophétie. Et ça, c'est un, un piège dans lequel le diable a, a véritablement euh, diviser le corps de Christ, le don des langues et le don de prophétie. Les, les religieux euh, se sont fait piéger dans ça, parce que le, la finalité, sous prétexte que Dieu est un Dieu d'ordre, sous prétexte que l'apôtre Paul dit que si, il n'y a personne pour interpréter dans l'Église les langues que l'on se taise. Eh bien, la finalité de ces choses, ce n'est pas un bon ordre qui est établi, ce n'est pas euh, spirituel, c'est la finalité de ces choses, c'est tout simplement qu'on a muselé le Saint-Esprit, et lorsque le Saint-Esprit se tait, l'Esprit s'en va, et personne ne s'en aperçoit. C'est donc dans toutes les communautés, les églises, où on a commencé à verrouiller, à dire au Saint-Esprit ce qui lui est permis de faire ou pas, sous prétexte d'un bon ordre, eh bien, vous constaterez qu'il n'y a plus de vie de l'Esprit. Au final, tôt ou tard, la vie de l'Esprit disparaît. Et c'est tragique, et ce n'est absolument pas la volonté de Dieu. Ne mélangeons pas l'ordre des hommes qui plaît à la chair et l'ordre de l'Esprit qui plaît à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui conduit, qui dirige, qui organise l'Église aujourd'hui. C'est une réalité et si nous voulons sortir de cette réalité, nous sortons du courant de l'Esprit. J'aimerais rappeler un point important, 1 Corinthiens 14, 14, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Et au verset 13, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Verset 15, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Et au verset 18, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres que dix mille paroles en langue. Le diable a verrouillé la vie de l'esprit à travers, en tordant le sens de ces versets. Et j'aimerais vous proposer une autre compréhension très pratique que l'on retrouve aujourd'hui, avec des, des écarts que l'on retrouve encore aujourd'hui. Je pense que l'apôtre Paul nous fait bien comprendre que les langues ne sont pas intelligibles pour l'entendement. Et que lorsque nous sommes ensemble, le Seigneur veut édifier l'ensemble du corps il faut donc que les langues deviennent intelligibles, donc que celui qui parle en langue prie aussi pour avoir le don d'interpréter. Mais l'apôtre Paul va dire que la voix plus excellente, c'est le don de prophétie, parce que celui qui prophétise, prophétise édifie l'Église, celui qui parle en langue n'édifie que lui-même. Il n'y a, a aucun mal à parler en langue, mais lorsque nous sommes dans... Dans, dans la pensée de l'Esprit qui désire édifier l'ensemble du corps, nous devons prophétiser, ou nous devons interpréter les langues. Et à aucun moment l'apôtre Paul demande de verrouiller quoi que ce soit. Le museler l'Esprit, c'est un piège qui attriste le Saint-Esprit. Et n'attristons pas l'Esprit, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit également. J'aimerais donc vous apporter une, une solution par rapport à ça, je pense que l'apôtre Paul a euh, encouragé à ne pas parler en langue dans l'Église sans interprétation afin d'éviter que les gens multiplient les paroles en langue. C'est pourquoi il dit « dix mille paroles en langue ». Si tout le monde parle en langue plus qu'en langue intelligible, eh bien, le corps n'est pas édifié. Chacun personnellement est édifié, mais l'ensemble du corps n'est pas édifié. Et si nous sommes un peu attentifs, nous pouvons voir, à travers toutes les prédications, notamment sur internet, on peut voir, euh, beaucoup vont, même au moment d'enseigner, au moment d'exhorter, au moment de, de, de prophétiser même, vont, parler en langue, et parler en langue, et parler en langue, et multiplier dix mille paroles en langue, pour au final très peu de paroles intelligibles qui vont passer par la porte de l'intelligence. Et je crois simplement que l'apôtre Paul dit, si vous êtes ensemble, eh bien, prophétisez, mais de la même manière. Et c'est là où nous arrivons au troisième point, la langue d'édification personnelle. L'apôtre Paul prouve que nous devons parler en langue. Parce qu'il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Et l'apôtre Paul nous dit également que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est en esprit qu'il dit des mystères. La langue d'édification personnelle, c'est ton esprit avec le Saint-Esprit. C'est ton esprit inspiré par le Saint-Esprit qui parle et qui va, comme un muscle, densifier ton esprit. On peut prendre soin de notre corps, faire de l'exercice et on va voir les effets sur notre corps. De la même manière, parler en langue pour l'édification personnelle va porter du fruit et il nous sera impossible d'en nier le résultat. Et je veux vous donner une clé importante, 30 minutes, c'est vraiment le minimum, mais si vous pouvez passer une heure par jour à prier en langue, je vous mets au défi de, de me dire qu'il n'y a pas de résultat. Si vous priez déjà une heure par jour en langue, Dites-moi dans les commentaires ce que ça a changé pour vous. Et si vous ne l'avez jamais fait, testez même une demi-heure. En une semaine, votre vie spirituelle, la dynamique spirituelle en vous, va changer complètement. Pourquoi Parce que le, le fait de parler en langue, c'est mon esprit qui parle en langue qui se densifie. C'est l'allumage, le contact, la friction entre l'Esprit Saint et mon Esprit. Et 1 Corinthiens 12 nous parle également des dons, des différents dons de révélation. Parler en langue va faire bouillonner tous les dons de révélation. Parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Parler en langue va activer tous les dons spirituels, va activer le prophétique, va activer le don de prophétie. Va activer également le don de guérison. C'est une porte d'entrée. Et souvent, nous, hélas, nous nous faisons piéger, nous entendons des paroles légalistes d'accusation qui viennent verrouiller nos émotions et notre intellect. Et nous ne parlons pas en langue, nous sommes bloqués. J'aimerais vous rassurer, si vous avez parlé en langue une fois, même quelques mots, c'est activé en vous. Si vous n'y arrivez plus, c'est qu'il y a un blocage, un blocage mental. On en vient à la clé, au sujet du baptême de feu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est être immergé dans le Saint-Esprit, c'est être revêtu d'esprit et de puissance. Une clé pour ça, il y a deux moyens majeurs d'être rempli du Saint-Esprit, de parler en langue et de prophétiser. Si vous regardez bien l'Écriture, vous allez voir que, oui, les gens parlent en langue, mais très souvent les gens prophétisent aussi. C'est l'exemple de Corneille. Premier, premier moyen, c'est l'impactation par la prière de quelqu'un qui parle en langue, qui est euh, rempli du Saint-Esprit, il prie, il pose les mains sur vous, soit rempli du Saint-Esprit, comme c'est le cas avec Corneille, et boum, ça tombe. Mais j'aimerais vous apporter une deuxième solution qui est, et qui ne concerne que vous et Dieu. Allez dans votre lieu secret, mettez-vous à part, rentrez dans votre lieu secret à l'intérieur de vous, et dites au Saint-Esprit, voilà, je partirai pas de là sans que tu ne m'aies immergé dans ta personne, et que tu m'aies fait parler d'autres langues. Et j'aimerais faire sauter, soyez vraiment attentif, j'aimerais faire sauter un verrou euh, mental en vous donnant cette explication du mécanisme du parler en langue. Le Saint-Esprit ne remplace pas notre esprit. Nous ne sommes pas des tuyaux impersonnels. Le Saint-Esprit s'unit à notre esprit. Et c'est lui qui va inspirer notre esprit, mais la capacité de décision, de décider si je veux ouvrir ma bouche pour parler une langue que je ne comprends pas, ou non, me revient. Ça veut dire que si tu attends, tu désespères en te disant, ça vient pas, le Saint-Esprit ne prend pas ma bouche de force, eh bien tu vas attendre longtemps parce que ce n'est pas la manière de faire du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous respecte et nous devons le respecter et nous devons le chercher et chercher ce point de contact et d'allumage dans l'esprit entre notre esprit et son esprit. Nous sommes indissociables, mais le Saint-Esprit ne remplace pas notre esprit et ne prendra pas la décision à notre place de parler en langue. Cette décision se prend par la foi. Nous nous livrons au Saint-Esprit. Nous livrons notre esprit entre les mains du Saint-Esprit, nous collaborons avec lui, et nous croyons qu'il fait monter une langue. Et cette langue, lorsque nous la prononçons, a du résultat. Nous allons très vite voir le feu se manifester dans notre vie, notre soif du Seigneur augmenter, notre désir de témoigner augmenter, nos capacités, les capacités de les dons du Saint-Esprit se manifestaient à travers nous. Donc comprenez bien ça, pour faciliter euh, cette plongée en lui, ce feu, ce baptême de feu, eh bien, cela revient, cela vous revient, d'accepter, de dire, ok, peut-être que j'ai peur de dire n'importe quoi, peut-être que j'ai peur du regard des autres, eh bien, dépasse tout ça, Mets-toi dans un lieu où il n'y a personne. Et puis, prie le Seigneur, cherche le Saint-Esprit et crois qu'il va remplir ta bouche, que le Saint-Esprit va influencer ton esprit jusqu'à ce que des un langage, une langue nouvelle, vienne. Dernier point, les soupirs inexprimables. L'apôtre Paul dans Romains 8, nous explique que parfois nous ne savons pas comment prier et l'Esprit vient à notre aide. Le Saint-Esprit nous vient en aide par des soupirs inexprimables. C'est un c'est l'autre face de la médaille, c'est l'autre face de la grâce des langues et c'est une, une, une quatrième manifestation, ou variation, dans le domaine des langues euh, spirituelles. Le Saint-Esprit, lorsque nous sommes dans l'intercession, souvent dans une profonde intercession, nous avons prié, on a prié avec notre intelligence, on a prié en langue, on a cherché, on est face à une situation, euh, on sent qu'il y a encore quelque chose à dire, à faire, mais on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire, mais on sent en nous le, que c'est pas fini que le temps d'intercéder n'est pas terminé Eh bien, tout comme dans la langue d'édification personnelle, c'est moi qui vais collaborer, qui vais aller chercher le Saint-Esprit pour parler une langue nouvelle et me densifier dans l'esprit. Lorsque je rentre dans la dimension des soupirs inexprimables, c'est le Saint-Esprit qui me vient en aide. C'est le mouvement inverse. Le Saint-Esprit va prendre le relais, et c'est l'Esprit du Seigneur qui va intercéder auprès du Père à travers moi. Et cela ne se fait pas, ne se fait même pas avec une langue intelligible, mais dans des soupirs inexprimables, proches des douleurs de l'enfantement. Il y a quelque chose dans les entrailles qui se met en mouvement, quelque chose de spirituel, de très spirituel, qui se met en mouvement en nous. Et là, ce n'est plus des mots, ce sont des soupirs. Et il peut arriver de, de tomber par terre en larmes tellement les mots sont humains et tellement le langage de l'esprit est spirituel. Et voilà pourquoi j'ai parlé d'intercession. D'intercession profonde. C'est c'est une, une variation et une dimension plus intérieure encore de, de la vie de l'esprit. J'aimerais maintenant prier, et je crois et je sais qu'à travers cette vidéo, à travers cette prière, beaucoup vont recevoir le parler en langue, et un feu va tomber sur vous, une, une, la dimension des langues, une dimension plus profonde dans les langues va s'ouvrir. Seigneur, merci, dans le nom de Jésus, merci Saint-Esprit, tu touches maintenant quiconque écoute cette vidéo maintenant, par la foi saisie ce que tu veux communiquer. Saint-Esprit, tu es celui qui efface les distances, parce que dans l'esprit, les distances ne comptent pas. C'est pourquoi maintenant, tu touches ces hommes et ces femmes, ces jeunes gens et ces jeunes femmes, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le feu descende, que l'onction du Saint-Esprit descende sur vous maintenant et que vous parliez de nouvelles langues. Seigneur, merci pour ces langues qui descendent. Merci Seigneur pour la foi qui, est, qui saisit les promesses. Merci pour les blocages, les verrous euh, mentaux qui sautent maintenant. Je brise ces verrous de dessus vos têtes, dans votre entendement. Ces verrous sont brisés maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui fait entrave à la vie de l'Esprit saute maintenant. Au nom de Jésus, le feu les consume, le feu du Saint-Esprit consume maintenant toutes les entraves diaboliques, religieuses et charnelles. Soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit, parlez de nouvelles langues et prophétisez comme Corneille, comme tous ceux pour qui cette promesse euh, appartient, tous ceux à qui cette promesse appartient, recevez, recevez, recevez, recevez simplement dans l'esprit, dans votre esprit, par le Saint-Esprit, un feu nouveau un feu nouveau, une dynamique nouvelle maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur pour ce que tu fais, merci Seigneur pour ceux qui ont reçu, merci de me dire en commentaire, et je sais que vous avez reçu, dites-moi en commentaire euh, le, ce que vous avez reçu, ce que vous avez compris, euh, ce qui s'est débloqué dans votre entendement au sujet du baptême de feu et des langues. Euh, merci également de partager en commentaire ce qui a changé dans votre vie à partir du jour où vous avez commencé à prier en langue régulièrement. J'aimerais, euh, avant de terminer cette vidéo, vous inviter à aller sur le site prophétiqueinfluence.com les inscriptions pour la formation prophétique ont rouvert. Et euh, j'aimerais vous dire que les langues sont un des thèmes euh, que j'aborde dans cette formation, à un niveau plus profond, il y a tellement de choses à dire, à voir, à expérimenter et, et tellement d'autres sujets. Donc, si vous voulez progresser dans le prophétique, si vous voulez rentrer dans la dimension prophétique et si vous voulez progresser, peut-être que vous êtes déjà dedans et que vous voulez aller plus loin, euh, inscrivez-vous à cette formation. C'est une formation tout à fait spéciale et particulière. Allez sur le site prophétiqueinfluence.com, il y a un formulaire d'inscription, tout est là. C'est vraiment pour que euh, l'Église, dans les temps de la fin, rentre dans sa dimension, dans son identité prophétique, et que tout ce qui a trait aux faux prophètes soit renversé. Nous, nous allons être solides, et ce pays va devenir un pays majeur pour l'Évangile. À la gloire de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, je vous dis à très bientôt.